Le soin apporté au croquis est très important. Tous les figurés doivent être dessinés proprement, les cercles ne doivent pas être faits à main levée, les traits doivent être faits à la règle et tous les figurés de surface de la légende doivent être inscrits dans des rectangles propres, faits à la règle et alignés. Des crayons de couleur correctement taillés permettent de faire les aplats de couleurs. L'idéal est d'en avoir un nombre suffisant pour pouvoir bien choisir la couleur de ce que l'on souhaite représenter. Les feutres, eux, sont utilisés pour les figurés ponctuelles et les figurés linéaires car ils permettent une plus grande précision. On peut également utiliser un normographe pour réaliser proprement les figures géométriques. La nomenclature est réalisée au feutre ou au stylo en respectant les règles de base.